Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous emmène à nouveau en visite d'un nouveau bien. Alors aujourd'hui, je ne me trouve pas à Lyon dans un appartement, une grande surface, mais à la montagne en fait, dans un appartement qui est plutôt une, on va dire, une résidence secondaire. Je vous montre les, les parties communes qui sont en bon état. Une résidence secondaire donc à la montagne où eh bien, le, le potentiel locatif eh n'est pas du tout le même, puisque dans les grandes villes comme à Lyon, eh bien, euh, la demande locative elle est assez lissée, on va dire, alors qu'à la montagne, et c'est vrai aussi à la mer, il y a une très forte saisonnalité. Alors la question, la question c'est comment faire pour que euh, vous propriétaires, vous puissiez eh bien, euh, mettre toutes les chances de votre côté pour euh, louer l'appartement, euh, que ce soit alors, en période forte, eh bien, vous n'allez pas avoir beaucoup de mal, hein, que ce soit la période d'hiver euh, pour, les, pour les appartements à la montagne, ou l'été, il faut savoir que bah, l'été, les personnes vont également à la montagne et réciproquement l'hiver à la mer. Mais il faut savoir mettre toutes les chances de votre côté pour louer quand la demande est faible et pour vous distinguer entre guillemets pour pour sortir du lot. Alors aujourd'hui, l'appartement, donc il s'agit d'un studio. Vous voyez un studio, on va dire euh, eh bien dans son jeu avec du, du lambris un peu sombre. Euh, euh, un meuble qui est fait office de séparation aujourd'hui entre deux, entre deux parties de, de, de couchage, euh, un luminaire bah, qui est d'époque on va dire et puis bah, voilà, un mobilier euh, qui, a, qui a déjà un peu son âge le coin cuisine qui est derrière moi, donc l'appartement fait 36 mètres carrés. Et en fait, il a, alors, il a plusieurs atouts. Déjà, c'est son emplacement, euh, puisque, euh, alors déjà, il est dans la verdure, il est dans une copropriété où il y a euh, tennis, euh, piscine, donc ça, c'est euh, des points forts pour l'été. Et puis, comme euh, on ne le voit pas du tout à l'image aujourd'hui, en fait, on voit le Mont Blanc. Alors, partant dégagé, j'allais dire, mais euh, il y a le, le Mont Blanc qui apparaît. Donc, on a euh, vu sur le Mont Blanc quand on est euh, à table en train de, en train de manger euh, ici euh, en famille. Donc, c'est très sympathique. Et puis, l'autre point fort de cet appartement, ben, c'est qu'il il a du potentiel en termes d'aménagement. De, euh, de, de, Et d'ailleurs, euh, ce que vous voyez aujourd'hui, donc euh, derrière moi, c'est-à-dire le meuble qui fait office de, de séparation, eh bien, on va en faire une vraie, une vraie cloison avec une deuxième pour créer un, un coin nuit. Donc, euh, non pas un, un appartement de type T2 sur le papier euh, qui aura cette valeur, mais au moins au niveau de la fonctionnalité, on aura quatre couchages pour adultes. Euh, là, aujourd'hui, on en a effectivement quatre, mais dans un studio, donc c'est un peu... Euh, voilà, c'est pas très facile, c'est pas très commode. Si quelqu'un se réveille en pleine nuit, bah, il réveille les trois autres. Et, et c'est ça, c'est cette euh, chose-là qu'on va gommer grâce à, euh, à la création d'un coin nuit avec des parois en, en bois, une verrière qui va arriver, donc quelque chose de très esthétique. Alors, assorti à ça, donc déjà, ça va vous permettre de vous distinguer au niveau du, du confort, on va dire, et le fait de moderniser un appartement comme cela. Ça, c'est le premier point. Et puis, il faut l'assortir d'autres points, euh, typiquement la création d'un site internet ou euh, si on tape euh, eh bien, location euh, montagne, eh bien, que vous puissiez ressortir, que votre site internet en fait, puisse ressortir avec les mots clés qui vont bien. Donc ça, ça va vous aider. Et puis évidemment les, les photos, donc suite aux travaux, on va faire venir un photographe professionnel qui va encore là sortir du lot hein, à votre appartement. Il faut savoir que la société Airbnb, en fait euh, euh, au départ, euh, eh bien, euh, se cherchait à, à chercher son, son modèle économique et c'est que lorsqu'ils ont euh, utilisé les services d'un photographe professionnel, ont multiplié euh, par deux leur, euh, leur succès, c'est-à-dire la demande de la part des, des séjourneurs. Donc c'est une astuce toute bête que euh, tout le monde peut faire, mais que peu de particuliers euh, songent à faire en l'occurrence, et c'est ça qui peut véritablement faire la différence euh, en termes de, de demandes locatives, puisque l'impact euh, en fait, des photos est tout à fait énorme dans la petite annonce, et c'est ça aussi qui va participer, en plus de la création d'un site internet, à ah, eh euh, faire en sorte que euh, dans les périodes où euh, la, la demande est faible, eh bien, que ce soit votre appartement qui va sortir du lot, euh, s'il y a beaucoup d'offres hein, similaires avec quatre couchages également et puis un confort assez similaire, et eh bien que ce soit vous qui, qui soyez euh, choisi euh, de par effectivement bien, le, le, le visuel qu'apportent les, euh, les photos. L'ambiance qu'on va créer, effectivement, ici, on va mettre un, une décoration bah, qui rappelle plus la Haute-Savoie, puisqu'on est, on est dans une station de ski qui est en, en Haute-Savoie. Donc, on va essayer de, de renforcer ce, ce message. Et puis après, c'est des, des, des outils de, de confort, effectivement, euh, enfin, voilà, des, des, des petits accessoires euh, de la décoration, mais qui vont faire, euh, qui vont faire le plus, le, leur petit plus, puisque c'est dans le détail que se niche le diable. Donc, c'est en cela qu'il va falloir soigner les finitions. Et il y a du potentiel donc, pour ce genre d'appartement qui donc ben voilà, se prête très bien à la location l'hiver, bien évidemment, pour une location familiale, mais l'été aussi de par ses infrastructures et puis de par eh bien, le, le renouveau qu'on va lui apporter. Voilà, donc ça c'est la vidéo avant les travaux de rénovation qui vont intervenir dans les, dans les semaines qui viennent. Donc eh bien, je pourrais vous montrer euh, les travaux pendant d'ailleurs, pourquoi pas et puis les travaux après, donc que vous puissiez voir la différence avec ce studio actuel, un peu vintage, on va dire, et jusqu'à un petit T2 sympathique à la montagne, vu sur Mont Blanc, qui aura, on va tout faire en sorte, du succès en toute saison. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les poster ci-dessous. Et euh, bien si vous souhaitez voir la suite de cet appartement et puis d'autres également qui sont en cours de rénovation, cette fois-ci plus à Lyon en termes de locatifs, je vous invite à vous abonner à la chaîne euh, avec le bouton qui va bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour les prochaines.